Et nous voilà partis Merci. pour de nouvelles aventures. Oh là là, là quelle aventure. Oh là là là là là, que c'est magnifique La partie nasse, la partie nasse. Oh ouais, alors. Ah, complètement là, là. Que... Ouais. Ouais. complètement l'arrière. Ouais. C'est complètement incroyable. Il est où Ah bah je vais vous dire. Oh, c'est c'est génial. c'est c'est